Frères et sœurs, en introduction, je vais vous proposer de replonger dans vos souvenirs de latin, car ce que je vais faire maintenant, c'est pratiquer devant vous ce que la rhétorique nomme la « captatio benevolentiae », c'est-à-dire, par quelques mots, une recherche de bienveillance de l'auditoire. Alors, un pasteur peut s'en permettre, même si parfois, Bruno, y a recours. Mais pour un prédicateur laïque, ce petit artifice, ça le rassure parce qu'il se dit, disons quelques petits mots qui vont capter l'intérêt, qui vont les mettre en bonne condition pour écouter le propos de ce matin. Alors, maintenant que je vous ai dévoilé mon petit artifice, je vais vous présenter deux petites histoires. La première histoire, elle me ramène à un temps bien lointain. Un jour d'été, alors que nous étions à la campagne avec mes parents, dans le sud-ouest, la chaleur apesantissait les corps et les esprits et j'avais trouvé le moyen de tromper mon ennui de cette manière. J'observais une file ininterrompue de petites fourmis laborieuses qui s'affairaient autour du cadavre, probablement d'une mouche. Je les regardais, puis consciencieusement, je les écrasais les unes après les autres. Voilà mon père qui vient, probablement inquiet de ne pas m'entendre. Mais que fais-tu? Rien, je regarde ces fourmis. Et tu t'amuses à les écraser à ce que je vois, mais pourquoi? Alors évidemment, j'aurais pu lui répondre par ce loup en jour d'été que je m'ennuyais. Mais c'était quand même quelque chose de risqué, parce que au mieux, la réponse aurait été, eh bien, tu vas prendre un livre, ça va t'occuper. Ou alors, au pire, et ça n'était pas à exclure, ça aurait pu être, « Eh bien, dans ce cas, on va aller rendre visite à tes devoirs de vacances. Il me semble que tu ne les as pas encore regardées. » Donc, je ne répondis rien. Mon père était médecin, et c'était plus chez lui une profession, c'était sa passion. Par l'exercice de la médecine, par une forme d'atavisme personnel, il chérissait la vie, et je me souviens l'avoir vu une fois pleurer de nous, devant nous, de tristesse, de rage aussi car il n'avait pu, à cet instant, sauver l'un de ses patients qui était mort sous ses yeux d'une hémorragie. C'était extrêmement violent. Et donc ce jour-là, ce jour d'été où j'écrasais les fourmis, mon père ne m'a pas disputé et il m'a encore moins fessé. Il faut dire que j'ai été assez peu fessé dans ma jeunesse. Mais par contre, en me regardant droit dans les yeux, il m'a dit « Très bien, mais finalement ce que tu fais là, N'importe quel imbécile peut le faire. Ce n'est pas très difficile d'écraser une fourmi. Elle est toute petite, toi tu as un gros doigt, et avec ton doigt tu le fais très très bien. Seulement, je voudrais te poser une question. Tu me montres que tu sais très bien écraser une fourmi, c'est-à-dire que tu la tues. Mais est-ce que tu sais en faire une Puis il est parti. Depuis, je vous avouerai sincèrement que je répugne vraiment à écraser une fourmi, même si, comme nous tous, quand elle commence à envahir la cuisine, je prends discrètement ma bombe insecticide. N'empêche que dans la nature, je ne tue pas les fourmis, ni les araignées, ni les petites bestioles. Seconde histoire, un tout petit peu plus courte. Avec ma femme, dimanche dernier, il y a exactement une semaine, on a eu la chance, puisque maintenant le confinement est levé, de visiter une magnifique expo que je vous recommande, au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Et dans la grande galerie de l'évolution se tient encore pour quelques semaines une expo qui s'intitule « Pierres précieuses ». Alors le propos, je vous le résume, il est didactique, il est très simple, c'est mettre en regard de pierres, de, des gemmes natifs, mais aussi des coraux, des perles, etc., avec des créations de joaillerie de haut vol. Alors je ne fais pas la pub pour ce joaillier, mais c'est Van Cleef, le célèbre joaillier de la place Vendôme, qui est, qui est derrière l'expo, euh, et, euh, et qui soutient cette expo. Alors, pour vous donner une image, vous avez en face de vous une vitrine avec différents gemmes ou différents coraux, et puis vous partez de bas en haut. Alors en bas, vous avez le gemme, enfin la pierre précieuse à l'état natif dans une gangue telle qu'elle a été façonnée dans la nature, et puis vous remontez, vous voyez les déclinaisons de cette gemme. Par exemple, un diamant. Ben, un diamant, c'est pas forcément blanc. Il y a des diamants qui peuvent être roses, jaunes, verts, etc. Et puis, plus le regard monte, et puis on arrive à des créations qui sont cette fois-ci humaines, euh, déclinées sous forme de brillants euh, joyaux, des diadèmes, des pectoraux, etc. Donc, on a au bas la pierre à l'état brut, et puis ce que l'homme en fait euh, en montant euh, dans, la, dans la vitrine. Alors, vous allez me dire, ce dimanche matin, mais euh, qu'est-ce qui est en train de nous raconter avec ces deux histoires D'abord, quel est le rapport entre les fourmis et les pierres précieuses Et puis surtout, quel est le rapport avec les textes qu'on vient d'entendre Eh bien, je vais vous répondre une seule chose, et on va essayer d'y réfléchir ensemble. Cette seule réponse que je vous fais ce matin, c'est la vie. La vie, la vie qui est polymorphe, qu'il s'agisse de celle d'une fourmi, ou de la lente métamorphose de quelques cristaux, sous l'action du feu, sous l'action de la pression. La vie, la vie telle qu'elle a été créée, telle qu'elle est donnée, telle qu'elle a été voulue. La vie est la vie en abondance, en surprise, en découverte permanente. Et en face, les hommes et les femmes que nous sommes, capables du pire et du plus bête, par exemple écraser une fourmi, et puis aussi capables de créer, de magnifier, et puis avant tout d'essayer de comprendre pendant toute sa vie. Pour nous ici, ce matin, je vois ici donc l'illustration du dialogue entre la création divine et les créations du pire au meilleur humaine. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Cette vie, chers frères et sœurs, que nous soyons nous-mêmes dans la peine ou dans la joie, cette vie, elle nous est donnée, elle nous est offerte et offerte en abondance. Est-ce que nous le voyons Est-ce que nous y sommes attentifs Est-ce que nous en sommes conscients Et qu'en faisons-nous C'est ce à quoi je vous propose de réfléchir ensemble ce matin, en deux temps. Un premier temps, ce qui nous est offert et ce qui nous précède. Et puis, dans un second temps, ce que nous en faisons, ce que nous sommes surtout appelés à en faire. Premier temps, ce qui nous est offert, ce qui nous est donné, ce qui est devant nous. Je crois que ça n'est ni se montrer paganiste, ni polythéiste, que de dire et de convenir en contemplant la création, qu'elle est tout simplement admirable, qu'elle est inattendue, qu'elle est protéiforme, qu'elle est sans cesse renouvelée, qu'elle est sans cesse à découvrir, que son abondance, elle éclate, comme une source jamais tarie, toujours renouvelée, et qu'elle ne peut que nous inviter à l'ouange, et j'ose le dire, à la grâce. Qu'il s'agisse d'une fourmi ou d'un minéral, qu'il s'agisse a fortiori de tout ce qui nous entoure, de notre quotidien, et puis, par-dessus tout, du regard que nous portons sur nos frères et nos sœurs, et en retour, du regard qu'ils portent sur nous. L'un de vous il n'est pas là ce matin, donc il ne se reconnaîtra pas, m'a dit un jour, un dimanche matin, au sortir du culte, « Quand je me lève, je vais à la fenêtre, je l'ouvre, je contemple tout ce qui est devant moi, et puis je dis merci. » Eh bien, n'est-ce pas là, au fond, une manière de dire notre émerveillement, jour après jour, et puis de rendre grâce pour tout ce qui nous est donné, tout ce qui nous est offert Encore faut-il que nous le voyions. Je prends encore un tout petit exemple. En plein hiver, vous et moi, souvent, regardons les arbres qui sont dépourvus de leurs feuilles, et puis à ce moment-là, on se désole du temps, de la froidure, et puis de cet arbre qui est comme mort. Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on a seulement la conscience qu'il est tout simplement en période de repos et qu'il va reverdir le moment venu Et si nous arrivons à nous le dire, est-ce que nous ne repartons pas alors ragaillardis et de nouveau plein d'élan en vérité, même si les exemples que je vous présente ce matin sont bien petits, la fourmi, le minéral, l'arbre, je crois que tout ce qui nous est ainsi offert, proposé, donné, est véritablement immense. Et pour nous, chrétiens, ceci est l'œuvre de Dieu. De cette vie offerte et offerte en abondance, que faisons-nous Que pouvons-nous faire Ce que nous en faisons le deuxième temps de cette réflexion. Alors, ce que nous en faisons, je vous avouerai que tout seul, pour réfléchir à cette grande question, cela aurait été pour moi une tâche bien difficile. Mais j'ai eu la bonne fortune de lire, il y a quelques années, et de m'en souvenir au moment où je préparais cette prédication, donc la bonne fortune de lire un ouvrage qui m'a beaucoup marqué et dont les réflexions me servent maintenant, ou m'ont servi pour cette réflexion. Ce livre, c'est une livre que peut-être certains d'entre vous connaissent du théologien Jacques Ellul dans une profonde interrogation que Ellul faisait sur, je cite le titre de son ouvrage, « Mort et espérance de la résurrection ». Avant de s'interroger sur ce que pouvait signifier le mot et l'idée de mort, Jacques Ellul consacre dans ce livre de longs développements à la vie, la vie qui est au centre de nos interrogations de ce matin. Élule, pour ouvrir son propos, cite ce passage de Coëlette « Pour tous les vivants, il y a une chose certaine. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Car les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts, ils ne savent rien du tout. Pour eux, il n'y a plus de rétribution, puisque leur souvenir est oublié. Leurs amours, leur haine, leur jalousie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais de part à tout ce qui se fait sous le soleil. Alors que, tant que l'homme est vivant, eh bien, il a devant lui tous les possibles. Et même s'il est déterminé par ses conditions de vie, il n'y a jamais aucun mécanisme. Tous ces différents facteurs agissent sur l'homme, mais voici que l'homme les rassemble en un faisceau, qu'il les combine, que ces facteurs ne produisent pas automatiquement les mêmes effets sur les personnes différentes. L'homme saisit bien volontiers tel élément pendant qu'il se défend contre un autre, et les combinaisons qu'il peut effectuer entre tous ces phénomènes agissant sur lui sont innombrables, et l'huile de dire l'homme est une caisse de résonance. On constate cette spécificité du vivant et au sein du vivant de l'homme. La personne, la personne c'est un centre de décision autonome. La mort, elle est très précisément la disparition de cette possibilité d'autonomie. L'homme mort n'a plus aucune force, il n'a plus aucune autonomie, il n'a plus aucune capacité de décision, il n'a plus aucune possibilité de se changer et de changer. Le vivant, le vivant, c'est celui qui a une autonomie par rapport à Dieu et qui a donc cette aptitude soit à participer à l'intention de Dieu, à entrer dans son action, à vouloir ce que Dieu veut, ou bien aussi à s'opposer à la volonté de Dieu. Comme le dit le psaume 115 au verset 17, « Seul le vivant glorifie Dieu. » Frères et sœurs, ce Dieu qui nous offre cette vie et qui l'offre en abondance en la plaçant devant nous, ce Dieu, il est avant tout le Dieu des vivants, le Dieu du vivant, pas le Dieu de la mort. La mort ou le mort, n'est d'aucune utilité dans le dessein de Dieu il n'a aucune force à mettre à son service il est dépouillé de toute possibilité d'intervention frères et sœurs devant cette vie en abondance qui nous est donnée c'est vivant vivant pleinement que Dieu nous voit et nous veut c'est donc ici et maintenant qu'il nous faut vivre, en vivre ce ne sera pas après et certainement pas lorsque notre corps ne sera plus là Dépouillés, ne voulant plus, ne pouvant plus, ni accomplir le dessein, ni nous y opposer, nous ne servirons plus. Mais alors, nous serons dans la seule grâce de Dieu et nous lui remettrons ce que nous aurons été. C'est un autre sujet. Donc, dans cette vie qui nous est donnée, avançons, avançons bravement, que nous fassions, que nous acceptions, que nous refusions. Avançons sans crainte et je crois et c'est là un de mes crédos profonds, donnons, donnons. Inscrivons nos vies dans cette recherche du don et donnons pleinement, donnons sans compter, donnons-nous sans nous retourner, sachant que nous ne sommes que des usufruitiers, nous sommes de passage, nous ne sommes propriétaires de rien. Donnons, donnons abondamment, donnons tout ce que nous pouvons donner, un sourire, une parole, une écoute, une contribution, une pensée, un écrit, un acte. Les possibilités de don, elles sont infinies. Non pas pour, non pas en vue d'eux, mais bien parce que, mais bien en raison d'eux, mais bien parce que nous sommes d'abord au bénéfice de tout ce qui nous est donné. Et en fait, si nous y réfléchissons bien, que pourrions-nous faire d'autre alors que nous n'en rien Jean de Passage, dont, le, dont la mémoire s'effacera au bout de quelques générations, et à quoi nous servirait une crispation sur nous et sur nos possessions. C'est bien ici et maintenant, le fameux « hic et nunc » des latins, que nous devons répondre, répondre au don abondant qui nous est fait, jour après jour, et sans crainte de faire mal, de faire peu, de faire trop peu. Car que craindrions-nous Donnez, et on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on vous versera dans le pan de votre vêtement, car c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. Amen.